Intervenir dans ce cursus, tout d'abord, c'est l'occasion de partager de la littérature, des travaux de recherche, mais aussi des modalités d'intervention dans des domaines qui touchent la performance et qui touchent aussi la résilience. L'objectif, finalement, dans une certaine mesure, c'est de questionner cette idée de performance. C'est quoi être performant Est-ce que être performant, ça a forcément des conséquences positives Donc, il y a des éléments de réponse qui sont apportés durant ce module. Euh, est-ce que, par exemple, être performant, c'est montrer une forte capacité de résilience Si oui, c'est quoi la résilience euh, Si la résilience est un facteur important, comment est-ce qu'on peut euh, la définir Parce que finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. Et ensuite, comment intervenir sur la résilience L'ensemble du module est construit de telle manière à pouvoir apporter des éléments de réponse à ces questions, essentiellement fondés sur des travaux qui sont issus de travaux sur la motivation d'une manière générale sont donc abordées euh, la théorie des buts. Donc Derrière la théorie des buts se pose la question de la définition des objectifs. Est-ce que c'est si simple de définir des objectifs euh, avec des salariés euh, Se pose aussi euh, la question de la motivation, c'est quoi être motivé Parce qu'on peut penser qu'être motivé c'est faire quelque chose, ne pas être motivé c'est ne pas faire. Bah ben oui, mais le problème là c'est que quelqu'un qui n'est pas motivé, il est motivé par ne rien faire, donc c'est essayer d'apporter un filtre de lecture à travers des comportements qui parfois peuvent sembler irrationnels. Et donc le choix a été fait à travers la théorie de l'autodétermination, par exemple. C'est une théorie qui est développée avec des illustrations à travers de l'exercice physique. Ici, plus précisément, c'est du badminton qui est proposé. Sont abordés ensuite euh, le, les thèmes du sentiment d'efficacité personnelle et son impact, bien sûr, sur la résilience, son impact sur l'engagement, par exemple, dans une tâche. Euh, sont abordées également euh, les, les, les croyances qu'on va avoir, les conceptions naïves qu'on peut avoir au regard de la compétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Venez suivre le module et vous aurez des éléments et vous verrez combien c'est important d'être très au clair. Euh, et l'impact que ça a, par exemple, quand on pense que quelqu'un est doué ou pas doué, ou quand on pense que quelqu'un a du talent. Sont abordées des questions aussi qui tournent autour de la passion, être passionné pour son travail est-ce qu'être passionné par son travail, c'est forcément bien Si on parle de la passion, il s'agit aussi de la définir. C'est quoi la passion C'est quoi être passionné par son travail Donc euh, cette thématique-là est abordée. Et euh, ensuite, de manière après assez euh, large, va être traité euh, le thème de l'optimisme. Qu'est-ce que c'est qu'être optimiste Comment est-ce qu'on peut définir l'optimisme euh, Potentiellement, quel est l'intérêt d'être optimiste Est-ce qu'être optimiste ça a forcément des conséquences bénéfiques et être pessimiste des conséquences délétères